Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo explicative sur la configuration de l'intégration avec Google Workspace. Et on va à notre menu administrateur, configuration, intégration, Google Workspace. Et on se trouve avec cet, cet écran dans lequel on va mettre le nom de l'intégration dans lequel on veut procéder, avec lequel. À l'entité, le nom de notre école et la clé. Pour obtenir la clé, c'est vraiment facile. On vous recommande d'y aller à notre page web imtlaseros.com, et sur les contenus en français, à la section contenus, dont il y a une conjointe de documentation explicative. des de écrans, petites explications, la manière facile, simple et intuitive de faire cette intégration sur Google Workspace. On retour, donc à notre plateforme, une fois qu'on a établi les liens avec la clé, il faut appliquer, il faut lancer l'ordre pour faire le nom de notre école, la configuration. Comme toujours, vous deviez vous souvenir que chaque fois qu'on fait l'importation des dispositifs, il faut assigner, il faut choisir une configuration parce que la configuration, comme on a déjà expliqué, il y a trois points qui sont si importantes. Pour, pour, faire, pour dé, définir la configuration. Les premières, on va assigner l'horaire et le calendrier scolaire au dispositif. Après, on va choisir le filtrage de navigation par défaut et le filtrage de YouTube par défaut ou le filtrage de navigation de YouTube qu'on veut. Dans le cas des dispositifs Chromebook, on va pouvoir faire aussi choisir la configuration de Google Workspace même. Pour le faire encore plus vite et plus vite et plus facile, on va lancer l'ordre et après, on va avoir un écran dans lequel, en haut, on va pouvoir choisir de faire l'intégration de tous les dispositifs. Dans un groupe, ou bien choisir chaque dispositif et chacun qu'on qu veut. Après ça, on va faire l'importation des superviseurs, dans lesquels on va aussi choisir le nom de l'organisation, le nom des de, de groupes veut, dans lesquels on veut faire l'importation des superviseurs. On va choisir les rôles des superviseurs. Et il faut souvenir que de la même façon que quand on fait l'importation des dispositifs, il faut choisir la, une configuration de manière préalable, toutefois quand on fait l'importation des superviseurs, il faut choisir les rôles les papiers de ces superviseurs, on va choisir la langue la, le nom de notre entité et on va lancer l'ordre à continuation on va recevoir aussi une liste avec dans lesquels on peut choisir tous les superviseurs dans un groupe haut, ou bien choisir chaque, chaque superviseur selon on a la nécessité ou selon on veut. Et finalement, on va faire l'importation des groupes. Dans le même façon, on va choisir les groupes qui sont déjà importés, donc il faut qu'on qu clique. des de de superviseurs, de les rôles de la relation qu'on a déjà fait, on va lancer l'ordre on va recevoir une écran avec tous les groupes, toutes les classes, dans lesquelles on va pouvoir choisir d'aller eh, haut à haut, eh, dans les têtes en blé, le, tous les groupes dans un couple ou bien les lignes vertes dans lesquelles on va pouvoir choisir les groupes qu'on veut emporter. Et cette petite marque ici est pour vider les groupes sélectionnés pour une importation propre. C'est-à-dire, par exemple, comme vous savez, si savez, quand on parle de Google Workspace, on peut en largeur, on peut augmenter les dispositifs supervisés des groupes sans s'effacer lesquels que étaient déjà importés. C'est-à-dire pour agrandir la, la liste, les, les, les relations des importations. Mais si on change et on parle de nouveau année académique, année scolaire, on va, de toute façon, c'est évident que les élèves, ils sont changés de, de, de classes, de cours, donc les groupes, les superviseurs ne seraient pas utiles. Donc, pour faire, quand on parle d'une nouvelle année scolaire, on va vider les groupes, donc, pour partir d'un niveau 0, euh, c'est-à-dire. Donc, et, et c'est facile avec Google Workspace, quand on fait l'importation des dispositifs, des superviseurs et des groupes, la relation entre eux va être faite d'une manière automatique parce qu'elle est déjà faite en Google Workspace. Donc, ça c'est tout pour l'instant. Comme toujours, je vous prie de nous suivre à nos réseaux sociaux et professionnels et on espère de vous voir dans les prochaines vidéos. Merci.